Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là, on on là pour injections. faire des fusions. Et des injections. Aujourd'hui on va faire pour la première fois une rencontre abonné non. les gars Quoi On a un gars sur les réseaux sociaux qui partage toutes nos vidéos que ça soit sur la chaîne de Pimouz, de Fusion, de Bastosite Et vous savez quoi c'est un le client à moi Donc en fait là il y a un coaching Normalement je, je travaille mais c'est vous qui allez travailler à ma place Vous allez faire une heure de coaching à ma place Et c'est moi qui vais être payé Oui je suis sérieux Fa Fabrice le client qu que, que je coach il n'est pas au courant que vous venez Je pense que ça va lui faire plaisir qu'il va voir la FF donc les gars, plus. <rire> Les gars une chose à retenir si vous partagez toutes nos vidéos on débarque toute la en FF je débarque chez vous pour ça. vous faire une séance. Je rentre d'abord moi, je fais comme s'ils n'étaient pas là. Je commence la séance et tout, j'installe le matériel, je vais faire genre le film pour les réseaux sociaux. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et eux ils vont venir sonner à la porte et là on va voir sa réaction, je j'aurai la caméra en main. On est parti Vous venez hein. tout, là, Il y a du tout là Bonjour, qu'est-ce qu'il fait avec l'appareil photo Je vais filmer un petit peu pour les réseaux sociaux, mais on ne verra pas, ça te dérange pas C'est pour ça que tu veux. Ah, ah bon. bon, on le filme à poil alors. Dis. Salut Cindy Ouais, je vais le filmer tout nu, là. Ah, comme, ça, comme ça, on va faire des vues sur les réseaux sociaux. On va se mettre au sol euh, comme d'habitude. On pousse les fesses sur les talons et on va chercher loin devant avec les mains. On repart, on on on le bassin et je change de côté. Et on essaie de décompresser les lombaires. Et je <rire> je t'ai ramené la FF. <rire> je me suis dit une petite séance avec euh, tous les membres de la FF, ce serait bien. <rire> tu l'as motivé énormément sur ta vidéo transformation. Il était content. Ah, bah ça va, je suis content. Je suis content. T'es le seul à avoir droit aux trois membres de la FF juste pour une séance. T'as une heure avec la FF. Bien? Ça va Ça fait bizarre, Bah ouais, parce que tu les vois sur YouTube. Et du coup, au boulot maintenant, vous travaillez pour moi, les gars. Donc, je fais pas les jambes avec Pimous, c'est ça, j'ai bien compris. Je sais pas, Pimous, tu fais les jambes ou pas Moi, je fais pas les jambes. Non, toi, tu aimes bien faire les jambes, j'adore ça. Voilà, et bah ça, il adore aussi. Et en ce moment, il essaie de négocier pour ne pas les faire. Expliquez les luttes, c'est important. On va dire que ça va t'aider à développer plus le haut, déjà. Et avoir une dépense à et on crée pas de déséquilibre. Mais ça fait plus. On est tous passés par là. Ah, tu vois, on est jamais content de faire une séance de genre. Moi en fait, quand j'ai pas envie de m'entraîner, bah, je me dis vas-y, peut-être ça sera la meilleure séance que je vais faire. T'as capté ouais, bah, Quand ouais, j'ai envie, ouais. bah, envie de m'entraîner, comme aujourd'hui j'avais envie de m'entraîner, je suis arrivé à la salle, rien. Demande-lui. J'ai pris deux doses, encore un J'étais comme dans un match halal. J'ai arrivé à la salle, plus envie de filmer. J'ai plus envie de faire une séance. Les on vont mettre la traduction. J'ai hein, en... dit quoi Ça va être hala. Ça va <rire> être <rire> hala, ah ça va être bien. Il Gros, t'es coach ouais, ouais. Ouais. Je suis pas pédagogue, ah ouais. ouais, lui c'est le plus dangereux en tant que coach. Donc on va voir ça, puis Moussy il va commencer avec le premier ouais, bloc d'exercice. Donc en fait Fabrice, je le vois une fois par semaine, mais il y a des devoirs à faire quand je suis pas là. La séance c'est un full body, c'est trois blocs de 8 minutes sur chaque muscle, de 10 minutes. 10 minutes sur les pectoraux, 10 minutes sur le dos, 10 minutes sur les jambes. Si il n'a pas le temps de faire toute la séance le lundi par exemple, il peut faire seulement les pectoraux qui durent 10 minutes le lundi, et le mardi il va faire... Euh, dos et jambes par exemple, en fait, il faut en sorte qu'il ne se trouve pas d'excuses, s'il n'y a que 10 minutes pour sa séance, il faut qu'il les fasse. Regardez-moi c'est le coach là. Il retient maximum sa descente 2 secondes centrique. la phase excentrique, il doit bloquer une seconde en bas, et explosif sur la montée. 11. Et lorsqu'on a commencé, on les faisait sur les genoux, hein. c'était dur. Nickel. Il y a du progrès. Donc là, 30 secondes. Il tu tu vois que la on pas <rire> Faut pas lui dire ah, ça, non, tu vois est <rire> <le problème. rire> Il est comme moi Tu commences à me <rire> Non, mais non, je vais dire ça. Le problème de moi, lui, je vais pas lui mentir en fait. J'ai eu un chou. Quand je lui pose. Et... Ah, Sauf, souff, souff, souff. Ouais. Aller, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Pose allez, les allez. genoux, allez, les allez, genoux, allez, et on, on pousse, on finit. Voilà. C'est plus dur que le pompe classique. Oui. Vous les pompes allez, épaules. C'est ça, c'est ceux-là. On solite un peu plus les épaules et au, au dépec Encore deux. Allez. Au moins pour la première série les douze, allez. Moi, je suis soufflé quand je le vois faire. <rire> je te jure. Ah, c'est du travail. Hein. <rire> T'as envie qu'il y arrive en fait. C'est bien le coaching en fait. le tu si. coachais, j'aimais bien. Et maintenant, tu coaches les élèves. Toi, tu me coachais toi. Comme ça. Il m'a jamais coaché. Gainé, allez, au Bien gagné Ça monte, ça allez, monte, ça monte, ça monte, ça monte ok Il a fini à l'échec, la mission <rire> est faite <rire> <Avec la cure>, Il <rire> <ouais. rire> ouais, a fini à l'échec a jusqu'au mercredi du avec la séance. Finalement. Ah bah oui, du samedi au mercredi. Quand je montais dans le camion, j'en ai souvenir. Une nuit de <deux> journée <rire> 4, 5, c'est parti Pas le temps de parler, ouais. C'est comme à la salle. Ouais. Pimoussi dans son rôle, là ça y est, il kiffe ouais, allez. <rire> Il est plus rédigant en Mario, je trouve. Donc là tu es plus crédible, ça y est. Ça y est, il te voit Mario, toi Bah c'est toi sur le téléphone au travail, tu vas te faire virer. Je prends le chrono, oui. Tu lui fais un petit respose. Ouais, il va les prendre et pour finir la série, on récupère un petit peu et on repart. T'es au travail. Ah, plus triceps, là. bon, plus triceps. Là, on va plus taper les bras. un petit peu plus compliqué, tout à l'heure. maximum. Allez. Non, je ne sais pas grave. Allez, allez encore, calme Je vais te donner un petit peu plus de temps de repos pour tu puisse faire vraiment ton mal de position. tu ne le fais pas quand même Ouais. <rire> c'est parce que, oui, que nous on l'aurait fini <rires> C'est parce que toi, toi le temps de repos, euh, c'est le temps de repos Surtout au pôle du corps Laisse-le tranquille. laisse-le fini. Je vais faire le gentil, c'est lui le méchant Je le savais Je ne veux pas te faire les jambes Sinon, tu ne fais pas les jambes et la dernière rêve, c'est les plus importantes. 6. Allez, allez, ça monte, ça monte, ça monte. Là, on va pas voir passer sur les dorsaux. Vous êtes bien le Ouais. Il va faire des répétitions, là ça va chier. Largeur épaule. Largeur épaule. Tiens, on une tension dès le début. stabilise toi bien sur les jambes, Vienne bien serre les abdos pour pas partir en avant. Et tu tires. Et là, comme tu n'es pas à genoux, il ne faut pas que tu te mettes comme ça, sinon tu vas retravailler encore tes, tes dorsaux. Là, je penche en, bon en avant. On mon dorsal ici sur le côté. Okay. Tu sens que ça tire bien ici. Nickel. On pense à la pizza ce soir. <rire> non, non, non. Bon, je vous laisse Quatre. finir. Je vais aller chercher mon manteau. Je vais les laisser travailler Pas pour bon. moi. je suis payé. <rire> Eux, ils font les coachs. Ah, c'est trop bien. Regardez, regardez, Bastos, il travaille, il est en train de papoter sous. Il va rentrer, il va te bloquer ouais. sur les réseaux. Ouais, c'est une dame qui <rire> de le <gros> reposté. Ouais, <rire> ouais. terminé. On enlever plus. tous ces likes, je prends toutes les vidéos. <rire> il est plus dur que moi Ouais. <rire> à force de travailler dur comme ça, tu verras, ça va te paraître plus facile ben, pour la suite. Minute. On est reparti. Non, on se repasse pas. On se repasse pas, mais. Ça tire T'inquiète, plus, plus vite plus tu finis, plus vite tu finis. <rire> Non, non, non, il, il, il le fait comme ça, ça, ça, ça, il essaie non, de Non, là, il cherche, au il cherche à gruger. On adapte en dessous. Les clients, c'est ça, à chaque fois, ils essayent de gruger. Ils veulent toujours en faire moins. Si on est là, c'est pour les pousser. Les coachs, ça sert aussi pas seulement à donner un savoir, mais c'est surtout beaucoup de la motivation. Donc là, on est trop sur lui. Il ne peut, peut pas tricher. Allez, il y a des caméras de partout. Il y a des caméras, il y a tout. Vous êtes là aussi, surveillés. 12. Oui contre comme toi. Voilà. <rire> t'en fais 2 en dis 1. <rire> Allez hein. Dès fais 4 tu dis 2. C'est tout ça en fait. On est plus un critique à former les mêmes produits que lui, mais il veut pas me dire que c'est le ouais, hein. <rire> même produit. Il m'accuse de... Depuis qu'il regarde vos, nos vidéos, il pense que je me dope Je, je, lui, demande pas. Pas. je lui demande même sur Facebook, il veut pas les me dire que c'est le genre, même produit. J'aurais dû me donner... Les, les quoi, gars, y il n'y a pas de produit, On aurait dû lui faire, tester le booster psychotique. Quand tu parles de produit, tu parles de produit... Quel produit Héroïque, tout ça. Allez, allez, allez. Même les clients Bon, vous avez bien compris qu'on rigole là-dessus. On rigole pas en on, <rire> on est sérieux. Deux. Un, un, plus, un, plus aucune crème gélité. On commence à avoir des veines sur les bras, on est là. Déjà, QNT moins 20% et de lot de fitness fusion. Là, vous avez des bons produits. Et puis tout à l'heure, on fait mon programme que je lui ai prévu. Ouais. Là, je veux vous créer quelque chose ensemble pour finir le, le haut du corps. Allez, oh du haut corps. Quelque chose d'assez cardio pour des, finir des un des peu le travail sur le cœur. Non, non, non, non. Bah, des pompes sautées. Comme ça, 1, 2, trois. Burpees, Burpees, ok, ça je pas, ça je pas le faire, mais nous on aime bien, je peux pas le faire, non je pas le faire, va. ils vont t'apprendre, c'est technique, c'est technique, il doit ça se voit que c'est ton fil en moi je l'aurais mis, je pompe, non il est pas trop fin, je m'en fous. Burpees, attends, attends. faut prendre en compte son âge, son vécu sportif, comment il est bien athlétique et comment tu veux m'arnaquer ou quoi il est tout frais. Fabrice on peut rappeler ton âge 46. 46. Ah, il est tout frais bro. Non 46. mais c'est technique en plus, pour sauter sauter c'est chaud Ouais. Il a repris le sport l'année dernière. En plus il fait prendre les articulations. Ah avec toi, c'est sûr qu'il est en forme. Oh, arrêtez Attends, J'ai encore mieux repise. Non, j'ai encore mieux à toi. À quelle sauce vas-tu être mangé 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos, 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos, 20 secondes. OK. Bon courage. T'en penses quoi des deux coachs J'étais pas censé me de pas censé te protéger. Non, c'est le déjà. Et debout, position pompe, tu te laisses tomber sur les mains, tu fais la pompe, tu remontes, tu sors. En gros, pompe, sauter, pompe, sauter, pompe, sauter. On va adapter. un petit dur. Du cible, ça. Jamais fait, jamais fait euh, pas comme ça, une euh, Parce que faire ça là, Non, bah faire ça, là, non, non, je bien la première méthode. Pas... Ah ouais, ah c'est... Ok, guerrier, on va faire la première. On est sur une fusion, les gars. Tu fais une pompe, tu remontes, tu sors. En fait, quand tu remontes, tu ramènes tes genoux vers ton ventre. T'as capté tu ne jettes pas en pont. Non, non, non, non, tu peux descendre. Non, dès que tu maîtriseras, tu pourras ajouter un pont. Allez, 3, 2, 2 1, 1, 1, 1. 1 c'est parti! Ils ont pas, on leur a pas encore dit euh, ton passé tout ça, donc on rappelle Fabrice il a perdu 18 kilos là, Ouais. C'est ça Ouais, c'est ça. Et euh, là du coup maintenant on entame une prise de masse, donc euh, on va essayer de, de faire gonfler un peu tout ça. Rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an, on là, si vous voulez voir ça. Et n'oubliez pas de partager toutes nos vidéos, comme ça on débarque à 3 chez vous. Il y a le chipi juste en mode de la vidéo, par contre, si on va loin. Ouais, parce que c'est Marseille, les si vous et le On va on va pas par ce log, Mais faut que le corps nu ouvert. On va regarder la main sur mes portes. C'était Pitney de la FM. Okay. Vous étiez en présence de Fabrice. Ouais, ouais c'est et